Bonjour, euh, bienvenue à toutes et à tous, tous ceux et celles qui veulent euh, visionner euh, mes, mes vidéos avec bienveillance, bien sûr. Voilà. Et donc, euh, euh, le, le premier sujet, euh, il s'agit euh, euh, que ce jour, il euh, y a... C'est euh, la journée de, du Santaba. Voilà. Bon, moi, euh, moi, je dis que mon avis personnel, hein, y, euh, y compris euh, à toutes mes vidéos que j'ai faites précédemment. J'ai toujours euh, dit des sujets euh, personnels. Ce n'est pas des infos, euh, je vous rassure, il n'y a rien d'officiel, mais bon, moi, c'est que mon, mon avis personnel. Euh, à ce sujet-là. Euh, voilà, et donc euh, je, euh, je, je souhaite transmettre donc mon, mon opinion euh, suite à ça, euh, concernant, euh, comme je vous ai dit, la, la journée du tabac. quoi, Et en effet, euh, bon, là je, je vois que tout le monde euh, euh, se montre euh, de leur bonne volonté euh, comme quoi ils ont été euh, comme quoi ils ont eu euh, cette euh, ambition de vouloir arrêter euh, le, de fumer euh, depuis des années euh, des années précédentes et, et dû euh, à, certaines, euh, euh, à certains traitements euh, qui leur est euh, est soumis par rapport, euh, par rapport à leur euh, vouloir de changer euh, du, euh, du fumeur au, au plus fumeur du tout et bon c'est bien ça, ça aide euh, c'est pas mal quoi mais bon les gens euh, ils, ont, ils ont toujours fumé euh, auparavant et ils ont quand même en arrière-goût euh, cette envie de vouloir, enfin euh, je suppose parce que moi je, je n'ai jamais euh, touché la cigarette, je n'ai jamais fumé, voilà, j'ai pas, je n'ai aucune connaissance sur le sur, sur l'effet que ça ça peut euh, ça peut faire. Donc moi je, il y a une fois j'avais fumé, j bon j'étais petite quoi, j'étais. J'avais une dizaine d'années, j'avais même pas dix ans, parce que j'étais influencée avec. Vous. Euh, comme quoi. Euh, euh, il fallait fumer, tout ça, mais à dix ans, euh, on ne comprend pas grand-chose. Hein. À ce moment-là, on n'est pas. Euh, n'est pas euh, trop. Euh, trop dans la prévention. Euh, suite à ça, on ne fait pas attention, comme tous les enfants. Hein. Je veux dire, on n'est pas censé euh, savoir, euh, voilà, on, on, on touche euh, tout ce qu'il y qui a euh, devant sous nos yeux et puis on, on veut le goûter et voilà quoi. C'est un jeu d'enfant comme on dit, hein, euh, euh, voilà, il y a une fois j'avais fumé, mais la liane. C'était euh, oh, dégueulasse comme tout, j'ai tout de suite recraché. En plus, ça m'a pris toute la gorge, ça m'a pris tout le... Mais une fois, hein, j'ai fait, hein. plus jamais après j'ai touché, euh, quoi que ce soit. Voilà. Enfin, bref. Mais bon, euh, mis à part ça, euh, euh, je n'ai... Bon, comme je vous ai dit, je n'ai jamais touché le, le tabac, la cigarette. Euh. Il y a, bon, il y a mes entourages qui fumaient, il y en a qui fument toujours. Ils ont du mal quand même à, à s'arrêter de fumer, mais bon, ça, ça s'arrête pas comme ça, hein. du jour au lendemain. C'est c'est un peu miraculeux, quoi, hein. comme euh, comme ambition, hein. parce que bon, il faut, il faut déjà la volonté des gens. C'est comme si vous leur disiez d'arrêter euh, euh, d'arrêter. Euh, par exemple de respirer, euh, bon ils ont toujours eu l'habitude de respirer et puis subitement on nous dit d'arrêter de, de, de respirer, ben, vous savez c'est un peu euh, un cercle vicieux, hein, c'est une habitude qu'on qu a en nous et, et il suffit que la personne a fumé euh, depuis l'âge de, de ses 15 ans, 14 ans ou son adolescent. Et là il a une quarantaine d'années ou même plus ou même moins, ça peut être une trentaine, ça peut mmh. être... Mais c'est pas euh, subitement hop vous arrêtez de fumer quoi. On a toujours cette, ce manque de euh, cette envie de fumer. Voilà, faut être constamment au calme, tout le temps au calme, euh, serein euh, en nous-mêmes déjà, euh, Bon, c'est bien, ça peut être une bonne idée, euh, le, les gens qui font euh, des préventions euh, suite au tabac, le, le, la, ange, la dangerosité du tabac, c'est bien, c'est pas mal, mais bon moi, euh, mon avis personnel sur mon opinion, euh, ma propre conviction, c'est que malheureusement on dit toujours que le tabac émet euh, des, du cance, le, le cancer du poumon et tout ça, les, des choses comme ça, des problèmes pulmonaires, euh, respiratoires, euh, et voilà quoi, c et, mais euh, en, à travers ça, si, parce que en arrière-plan je me demande s'il y euh, a s'il y a des conséquences dans l'air, qu'on respire, euh, comme les, les chemtrails, les, enfin les contrails maintenant, qui euh, émettent de, de là euh, une sorte de, de fumigène, puis que tout le monde dit que c'est euh, soi-disant euh, c'est de la vapeur, c'est de, de la condensation, euh, c'est surprenant parce que euh, les nuages... Euh, sont, sont bizarres quoi, ils sont, une, euh, une sombre, euh, ils sont sombres les nuages, euh, et puis l'air, la qualité de l'air n'est plus la même chose, mais même ceux et celles qui ne fument pas peuvent malgré tout avoir des maladies très précoces, euh, incurables parfois. Et ils peuvent mourir même d'un AVC, d'une crise cardiaque, des choses comme ça, parce qu'on respire des saloperies déjà, vu les, la pollution dans, dans l'air. C'est plus la pollution dans l'air que, j'en suis sûre, parce que ça, ça contribue beaucoup hein, le, la pollution de l'air. Il hein. la, n'y a rien de naturel, hein. rien du tout. Moi je trouve que les, les nuages sont noirs. Il euh, n'y a rien de naturel, il euh, y a de moins en moins d'espèces, de, euh, je ne sais pas, euh, posez-vous des questions quoi, euh, je sais pas, hein, euh, à moins d'abêtir euh, le peuple, euh, d'endormir le peuple, mais il y a quelque chose qui, qui cloche quoi, euh, je veux dire, on, a, on est malheureusement on, on nous aimer l'alcool euh, faut être contre la prévention contre la enfin, pour l'alcool pour le tabac pour des choses comme ça mais avec tout ce qu'on respire dans l'air même ceux qui ne fument pas même moi hein, je euh, je peux être à l'extérieur et hop je respire des saloperies la poussière et des choses comme ça euh, toutes les, les mais euh, le radon que euh, ça se met sous le sol, qu'on respire ça, euh, y a plein de saloperies, y a plein de. Et normalement, la nature fait bien les choses euh, pour la vie, la vie de toute espèce. Si on vit euh, sur, euh, sur la terre, c'est que c'est pour vivre euh, le plus longtemps possible. Parce qu'on dit toujours, euh, enfin, euh, à l'époque, les gens vivaient moins longtemps, ils, ils n'étaient pas... c'est euh, En général, c'est d'après ce qu'on nous dit, nous, bêtement, on croit, sans, sans, euh, sans étudier, sans voir le fond, euh, et puis même dans les articles, maintenant, ils ont, ils ont tellement censuré, tellement, même les vidéos, ils ont tout censuré, on peut même plus s'informer sur Internet. Et il y a des gens qui ont divulgué euh, vraiment euh, même de leur propre expertise et même eux ils ont été, euh, j'en suis sûr, ils ont été euh, censurés. Donc euh, il faut en sorte de ne plus euh, qu'on ne le sache quoi que ce soit à part euh, mise euh, les, le tabac, l'alcool et tout ça, des choses comme ça, conduire trop en voiture, des choses comme ça. Euh, euh, voilà, ou de euh, moins chauffer, ou de. Euh, ils font des préventions de ce type-là, mais par contre, ils ne font pas les trucs les, les, des chemtrails, les comtrails, tout ça. Euh, moi, moi j'ai du mal à croire hein, que c'est des. Euh, ou alors, il faut vraiment que j'aille euh, sur place, que je vienne sur place voir les produits les, euh, ce qu'ils émettent ils, ils mettent pas comme ça euh, du fumigène un hein, peu euh, de la farine ou euh, des genre là quoi euh, c'est un peu du genre comme s'ils diraient qu'ils jetteraient de l'eau euh, de la vapeur euh. non ils jettent quelque chose euh, une sorte de euh, le barium euh, l'aluminium le strontium. Euh, hein, euh. Des choses comme ça, hein, il, y a, euh, il faut voir de plus près, hein, même ça c'est encore plus toxique que la nicotine ou des choses comme ça, c'est mortel même, hein, à force d'inhaler ça au fur et à mesure, parce que même comme je disais, les, les non-fumeurs ils, ils respirent ça, hein, les saloperies, on, on sort dehors, il n'y a rien de naturel, hein, je suis désolée, il hein, n'y a rien du tout de naturel. Il y a, euh, le, dès qu'il y a un ciel bleu, hop, un avion qui passe euh, automatiquement. Et euh, une semaine après, la pluie, hop. C'est, euh, il faut remodifier le climat, hein, faut, euh... Et puis, euh, avec HARP aussi, H-A-A-R-P. Eh ben, c'est quoi ça C'est euh, tout de... Ça, ça va dans l'ionosphère et, et ils font des, des de la science, des études, ce qui est d'un climat à l'autre. Comme moi j'ai remarqué même de plus près, de chez moi il pleut, il pleut. Et puis quand je vais à un quart d'heure après, il ne pleut plus, il y a le soleil. Voilà, c'est il y a je sais pas savoir de plus près tout ça hein. il y a quand même des, des choses à revoir quoi c'est voilà eux, ils disent que c'est le tabac mais certes ça contribue ils disent que ça fait ça de, le cancer du poumon et tout ça Alors, ça ça incite aux personnes d'arrêter radicalement hein, parfois hein. Et voilà comme je disais c'est comme si on, on incitait à quelqu'un d'arrêter de respirer c'est l'habitude la... que... que nous avons dès qu'on a une habitude bah, difficile après de, de l'enlever quoi voilà c'est enfin moi je suis pas tellement euh... Euh, moi, certes, je ne fume pas, mais c'est euh, les gens en eux-mêmes qui. qui. Qui, euh, qui. doivent. enfin, qui. Euh, pas qui doivent. qui ont la volonté euh, en eux-mêmes de, de vouloir arrêter. Euh, d'arrêter. Euh, vraiment d'arrêter de fumer ou d'arrêter l'alcool. Parce qu'on on met quand même une sorte d'additif à l'arrière-plan de tous ces produits comme la nicotine, le goudron, les trucs comme ça, de la cigarette ou l'alcool, euh, Voilà, ça, il y a toujours un arrière-plan, un, un additif quelque part pour inciter aux gens à les habituer. Voilà, c'est malheureusement euh, après euh, les conséquences euh, viennent après. Hein. Ça, c'est tout euh, l'humanité hein, qui invente des choses pareilles pour, pour la vente, voilà, pour tout pour vendre. Et voilà, moi j'ai moi, dit mon opinion sur le tabac et tout ça. Bon, c'est bien dans un sens parce que comme ça, les gens ils réalisent que c'est purement dangereux. Mais à côté de ça, euh, avec la pollution et tout ça, il est encore plus dangereux. Avec la pollution, même les non-fumeurs, hein, ceux qui... Euh, les, les passifs, comment on appelle ça Les, les fumeurs enfin, qui ils émettent les, la fumée euh, passive. Bah, on respire on respire et puis au fur et à mesure on a toutes ces maladies hein. c'est tout l'homme qui, qui crée les, les conséquences parce que voilà c'est un monde vraiment empoisonné hein. avec plein de, de chimiques qu'on respire dans l'air on, voilà, on a beau à, à faire pour le tabac et l'alcool et tout ça mais il y a beaucoup, beaucoup à revoir quoi, c'est… Euh, moi je ne suis pas tellement d'accord sur le... Le hein, sur le tabac, sur… le tabac c'est peut-être un... Un... un prétexte comme quoi euh, tout est pollué, tout est chimique, tout est… voilà, c'est peut-être un prétexte, voilà c'est… mais euh, les les avions qui émettent les, les traînées euh, je sais pas si c'est chimique ou les traînées euh, euh, condensation ou condensation je sais pas hein, parce que même quand on respire dans l'air c'est l'air est, est, est euh, irrespirable et vraiment, euh, vraiment irrespirable là, euh, là on a eu de la pluie Maintenant, subitement, on aura de la chaleur, de la forte chaleur. Là, on est au mois de juin, là, on n'a eu que ça, la pluie, la pluie, la pluie. Ou le frais, ou le froid. Une fois, il y a eu la neige noire. Posez-vous des questions, hein. je ne sais pas. Il y a eu la neige noire au Japon, tout ça. Voilà, c'est tout à revoir. La cigarette, c'est que un prétexte. Je suis désolée dans le monde de ceux qui veulent faire les, les préventions, mais il euh, y a beaucoup plus que ça quoi hein. Voilà, c euh, voilà et ben, Deuxième sujet, euh, par contre euh, le, ministère, le ministère de l'écologie il a l'intention d'augmenter le, le, la hausse des tarifs de d'électricité. Euh, à, plus, à presque 6%, 6 de toute taxe comprise, presque, 5 5,9%, bon moi je dis 6%, mais vous imaginez, là, ça, ça va être vraiment un, enfin, un désastre financièrement. Là ils, certes ils augmentent euh, au niveau des salaires et tout ça, les, euh, les allocations et tout ça un petit peu, ils augmentent tout, mais à côté de ça, euh, comme j'avais dit euh, précédemment, ils augmentent quand même euh, les tarifs d'électricité, le gaz, l'essence, le euh, euh, bah, ça joue énormément sur l'augmentation le, sur hein, finalement. De ce que euh, on reçoit comme augmentation, il n'y bah, a rien qui a été augmenté finalement. Parce qu'à côté de ça, on compense à payer euh, les, les augmentations de, des factures et tout ça. Parce que déjà dans, dans, dans les factures d'électricité et de gaz, c'est plus de 80 euros. Hein, euh à chaque ménage encore, il y en a qui consomment beaucoup plus, il y en a qui ont des mètres carrés à chauffer, des choses comme ça, et ça, ça coûte énormément quoi, et ça joue sur les, les salaires, les, les revenus des ménages, et ben ça ne changera rien, hein. Puis, je sais pas, C'est parce que peut-être il y a eu les gilets jaunes euh, qui y euh, a eu précédemment. Ils ont peut-être stagné en attendant que les gilets jaunes se calment. Parce que maintenant, comme vous les aviez remarqué, hein, il y en a de moins en moins, hein, les, les mouvements. Et puis là, la, la hausse, je me demande si ça ne va pas se remettre en place maintenant. Maintenant qu'il y a moins de mouvements euh, des gilets jaunes, ben la hausse et tout ça, les, les coups euh, vont... vont flamber quoi. Ils vont. Enfin, ils vont. Euh, ils vont être. Euh, colossales, hein, les, les prix. Euh, ça va. Ça va vraiment euh, toucher euh, énormément de, de ménages. Ça va aller à, à nouveau limiter euh, sur les, les dépenses. Mais là, euh, bon, soi-disant. Euh, comme il y a eu cette augmentation, je ne sais pas, euh, euh, euh, à partir de août, bon, ils vont commencer aussi d'augmenter à nouveau, mais euh, euh, Monsieur Caranço, euh, il veut, Caranco, excusez-moi si je prononce mal son nom de famille, euh, il veut limiter à 1%, euh, parce que... Euh, au vu euh, du, euh, du euh, au vu de la, de la modification du du, euh, du mode de calcul des tarifs euh, de l'an prochain ben on verra bien hein, euh, je veux dire ça euh, maintenant euh, tout dépend des des conclusions euh, du de ce désagrément quoi parce que c'est vraiment un désagrément parce que ça va toucher énormément des, des familles surtout les plus les, les plus modestes et les plus pauvres ça va toucher énormément quoi euh, euh, voilà maintenant euh, les, les choses euh, bon certes euh, monsieur de rugy euh, monsieur françois de rugy a euh, euh, euh, A étendu sur l'échec les, les euh, énergie, mais tout, tout ceci se récupère hein, au fur et à mesure. Donc euh, le, le consommateur ne sera jamais gagnant quelque part. Il sera jamais. Euh, on, on fait tout pour, euh, pour euh, rabaisser, pour le euh, diminuer, pour euh, l'inciter déjà qui consomme, pour pouvoir acheter un maximum. Et on est obligé d'être dans ce cercle-là parce que les consommations, bon les mêmes les courses, on est obligé, il faut bien manger, il faut bien consommer au niveau d'énergie et puis ça, ça incite tous ces gens-là à consommer beaucoup plus, de plus en plus et plus on consomme, plus les augmentations s'avèrent très... très augmenté, quoi, enfin très euh, on, on constate hein, euh, à chaque ménage euh, le coût euh, même ceux qui sont en, en, sont en HLM, euh, tout, tout est onéreux. Malheureusement on doit subir, on va subvenir aux besoins, malgré que euh, malgré qu'on doit être confronté à tout ça on est incité obligé de, de faire face à tout ça parce que c'est un besoin de nécessité nous est obligé de de dépendre de ces trucs-là à moins de vivre dehors de laisser notre appartement et puis vivre en euh, ce serait bien si mais on a on a plus été habitué au froid ou euh, et puis euh, le bien-être à euh, l'extérieur et puis il euh, y a des, des espèces euh, qui sont dangereuses, dangereuses, malgré tout, même si moi je, je suis solitaire, j'aime la nature, j'aime énormément la, la nature. Hein. J'ai vécu en montagne, j'ai fait des randonnées à l'époque j'ai pas peur moi de l'aventure et tout ça, moi, il y a des choses, bon à part je suis vertigineuse, j'ai un peu le vertige du fait que j'ai, ça fait longtemps que j'ai pu, être... pu être en montagne, j'aimerais bien y retourner parce que c'est tellement une belle créature et ça euh... Euh c'est incontestable. Quoi. Voilà. À part vivre là, dans la nature, en aventure, ça nous coûterait moins cher et puis on vit dans un monde monétaire malheureusement. Moi je suis contre la, le système monétaire. Ça, si on pourrait vivre sans, sans la monnaie, eh ben, on, se, on se ferait euh, des services l'un à l'autre, on, euh, on arriverait toujours à s'en sortir euh, à travers l'autre, des, des échanges, ou, euh, sans euh, bien sûr, sans euh, se faire avoir, parce que malheureusement les gens se sont fait beaucoup avoir. Et je comprends énormément ce, ce genre de circonstances-là parce qu'il y, y a eu beaucoup d'abus, d'abus de, euh, de euh, euh, des violations, d'abus euh, sexuels, euh, voilà, euh, malheureusement on est confronté à ça, euh, on est euh, dans un monde euh, plus euh, moi j'ai envie de te donner mais tu me dois ça, euh, voilà la personne ce qui me on tendance à dire et ça malheureusement on tombe bêtement dans le piège et c'est comme des, des, des gens au père qui veulent rendre service aux, aux personnes après il y a des violations il y a des... chez eux et voilà on a beau à rendre service ou des choses comme ça même en, en étant payant pour payer il euh, y en a il hein. des malheureusement il euh, y a du contrôle mental euh, un peu dans tous les sens quoi il faut faire attention dans tous les sens voilà c'est il faut être prudent il faut être faut être conscient de ce que des, des conséquences qu'on qu nous fait subir malheureusement et ma foi, voilà, c'est tout un, un engrenage, quoi, voilà. Bah, je vais terminer là, sur cette, cette vidéo, et euh, bienvenue à nouveau à toutes et à tous au bon monde, et puis euh, je vous dis à, à, euh, peut-être à la prochaine vidéo, euh, j'essaierai de faire euh, euh, très prochainement, euh, un peu plus souvent. Voilà, bah, je vous laisse maintenant, puis euh, je vous dis à... Euh, je vous souhaite euh, plein de bonnes choses, euh, une bonne matinée, une bonne journée et une bonne soirée à toutes et à tous. Voilà, merci, au revoir.